Il y a du monde de malade. Oh ouais, bon, c'est normal. La Là Les gars, on les dose. Ils sont en face de nous. Au tente. Aucune perte les gars, aucune perte. On joue à de glitch, on joue bien. Les laissez pas faire tomber le, le premier mort. Mettez des pings ceux qui sont. Crac Personne derrière nous. Comment bon. il fait pour m'avoir à travers Tu vas passer une tente, il est fou lui. Tiens, je te, te l'ai mis à travers le mur. Il arrive sur moi Ils arrivent, ils arrivent. Il, arrive. il, arrive. il passe sur la, la droite. Gars. Gars. Là. Oh, les cracks, ah, il est crack, il est Tiens, Il Tiens une balle, une balle. Vous êtes vraiment tous fait. cachés le derrière ces tu... murettes. Il mais tu... Attention, il y a une quad Regarde. qui arrive. Ils sont dans les buissons. Ils sont planqués. Non, c'est notre... Oh non. Il est en botte derrière toi, JD des... Ouais. Euh... C'est... c'est... J'ai des cracks, mais... Non euh... Ah non, tu vois C'est pour ça, ça tu sais. pour ça que tu sais... C'est pour ça que t'as pas, en... ah pas, en pas, es. pas envie de c'est... Et que t'as pas envie de cheater, toi. C'est que les mecs sont faits s***** par monde qui ont envie de ça Y'en a un à droite, ça va. C'est bon on le tente les gars, si on peut sortir le cheater de la partie au moins Ah, on fait jouer Ah c'est contact Va diffuser lapin Malou ouais, suis... <rire> voilà. C'est bon, je suis rentré. bon. Et deux autres mecs. Oh, fait, je suis mort. Oh Ohlala, ça arrive, hein. Faites gaffe, les gars. Ah, ouais, il y a 4 oh, mecs qui arrivent. Code et... stream. stream, mec. Oh, bien joué. Mettez de mine chaud. Malo, Malo t'as des plaques Boîte de plaques Ah, il va J'entends chaud, on est là pour me protéger. On est là, on est là. Vas-y. J'entends chaud, je crois. Ouais. Et il est où, chaud Des protections ici Attends, Avec ta pute ouais. de mer à l'étage Mais non Y'en a un autre à l'étage, j'ai dit... J'ai besoin de munitions, malheureux. Faut que tu balances... T'as ram ramassé boîte de mûne et plaque, frérot Faut que tu balances par terre. Ça arrive, ça arrive, Lapin. Escalier. Et... Il bouge pas. Prends le scrimac comme des cochons. Ah, T'as une équipe de 3 là, je vois. Et un derrière moi. Et le break, celui qui est derrière. Moi, j'étais là pour protéger des écheaux, mais il y a trop de monde là. C'est vraiment Ouais, ouais, il est, euh... oh est bien. <rire> C'est mort vite, non? ai lu Bon, Reste, bon, je... elle a allongé. Je suis en 1v4 versus Brian B. T'imagines pas? Mako, tu peux venir? Mako, Mako Viens vite sur moi, Mako T'es magnifique Mako, t'es magnifique Bien joué T'es magnifique Bien mal bien joué Je, je le loot Magnifique oui, oui. ce que t'as fait, hein. encore bravo Je te mets une info frère, tu as ça, sont à travers les murs frérot En dessous Ah, ils arrivent, rue, ils sont deux. Ils ont de Non, Il y a une il y a une full pour le est ah où ouais. Ghetto, Ghetto, fab du 74, les gars. Non. Non. Comment il se, comment il se, comment il comment Oh, comment il fait non, non, non. Tu fais un truc qu'on te dit nu Oh, des, des Dédé, les, oui. les gars, super important. M mettez un ping pour tomber euh, à un loadout tous ensemble. Le, la seule règle que je vous mets, restez bien en l'air. Vérifiez qu'il n'y a personne autour, d'accord? Le plus proche, c'est celui-là et le plus proche de toi. Il est où, frérot? Je pars avoir un ping? Il est là. Ah, j'ai. Vas-y, j'arrive, les gars. Comme ça, je vous le sécurise. Oh. Ça campe, ça campe, les gars. Ça campe. Ouais, ouais, y'a quelqu'un là. Merci Y'en a un, là, là, mon oh, problème de Samir, aussi. Et gros, t'en as pas marre de camper comme une vraie Décide, dans... vous êtes quatre dans une maison, dans deux Ça, ça suffit, oui, camper. Faire faire de camper Arrêtez de camper Viens sur toi, viens sur toi, viens sur toi chaud, Et c est c est Casseur, elle campe Et ta campe Casseur, il est stopping Il est où, les gars, votre loadout Il est juste, il est là, à notre ping C'est bon, j'ai réussi à les esquiver, les gars, je viens vers vous. Brano, le français. Non. Ah, c'est le tir, C'est bon, c'est bon, c'est Non, oh, ma, ma caisse est cuite, moi, les gars. J'arrive. Faites bien toutes les maisons, les gars. Go vous faire des munitions et tout. Et là, on avance ensemble. On avance tous ensemble, nord-est. On, on va les doser. On va leur mettre tout ce qu'ils méritent à cette. Ah, Venez, les gars. On avance, on avance. Direction est. En même temps, vous lootez les maisons qui sont est. Ah ouais, j'ai le chercher. Ici 1-1 je demande une reconnaissance. Ils m'ont repéré, ils m'ont repéré directement, sans drone. C'est bon. Ok, quasiment crack chez eux. Ils vont se chier dessus les gars. C'est nous qu'on va devoir les rusher. Fais le tour par là. Un à terre. Ouais dans la terre. Alors les petites bits, ça, ça campe encore Ils ont mis une dispersion. C'est fou d'être nul comme ça et de camper autant. Vous avez pas honte Oh Il voilà. est vrai voilà. avec ah Samir le mec, là-bas. Il va tuer comme une Le Il y mec derrière de... voilà. les... Allez, cassez-vous de là Bien joué. Oh, <rire> oh! Dédé, pourquoi tu marches dans les mines? Mais frère, euh, tu crois que je pas en potard. Il y a trois plaques, Dédé. Euh, Là, on est bien, on est tous quatre plaques, on a nos armes. C'est le moment où il faut avancer, se placer et gagner. Ok. Les gars, ici! Ennemi, ennemi! Ça, c'est un brigand. Il est crack. Il court, il court le furet. pas oh, de m'allumer, bordel! Oh, ah, il était pas content d'être mort. Euh... Évasion imminente. Il va aller au loadout. Il y a un loadout là à gauche. Un Super, loadout, info, Super info, Super info. L'info est incroyable. Les gars, accroupissez. Surtout, ne, ne vous déplacez pas. La plupart des gens, ils sont, ils sont comme moi. C'est des T-Rex, si tu déplaces pas, ils voient rien. Il y en a un qui est déjà en l'air. Bon. Quasiment crack, crack. une balle. C'est pas grave. Les gars, on, on attend. Temporiser. On a deux mecs derrière. à gauche. Euh... Bougez pas les refs, bougez pas. Regardez bien en l'air. Un genre malot de ton côté. Hein. Attentif. Vas-y, vas-y, je regarde. Y'a rien Vas-y, on avance oui. les mecs. Attention Ça tire de côté. On partait sur la droite, partez sur la droite. Venez avec moi les gars, venez avec moi. Vous vous Ils sont là-bas, sur le toit, sur le toit. là-bas. là-bas. vite les gars. Tous en même temps les mecs. C'est celui qui était insulté qui veut te tuer. Ouais, après ça se tient Ça hein. la logique. C'est ouais, pas grave moi frérot. Je... Moi je suis en train de vivre mes rêves. Il rêve de ma vie, t'es gré Je m'en fous. Ouais, je suis là avec toi. Ouais, ensemble, bien. Là, ce qu'on le fait, les gars... H, H. On... Comment Sur le plus haut toit là, là. Ouais, bien. je sais, mais c'est un sniper. On va juste perdre des plaques. On bouge pas d'ici, les gars. Il était pas que sur toi, il s'était <rire> aussi par terre. il y en avait. Il y avait genre deux ou trois mecs qui étaient au sol. Là, là... derrière Je suis blessé Vous l'avez tué non, pas moi en tout cas. Il les flash, il les flash. À terre. Les mecs, tout ça avec moi. tous ça avec moi, votre arme, légère, votre arme légère en main. Priez le seigneur, faites du double sprint comme je vous ai appris. Double sprint, jump. Double sprint, jump. À fond. Votre seule chance, c'est de cette non, non, non, non, non, de côté, Tire de pas, de tire pas, pas, pas Dédé. Cours, cours, Dédé. Tire pas. Je cours, je cours, je cours, mon frère. Vas-y, venez les gars, vous êtes bien. Le jeune, t'es bien avec moi. Nickel. On est super, Ils les gars. sur la hauteur là-bas, hein. C'est pas safe. Euh, go, premier étage, les gars. Je vous le clear. Allez, go. Y'a un coffre Dans la maison Non, oh, y'a R, mais t'inquiète. On... En fait, on est. Non, oh, y'a un coffre chez nous. Y'a quelqu'un qui va venir le faire. Je garde ce Okay. En dessous. Viens Dédé, rejoins nous dès que tu peux. Ouais, j'ai du monde sur moi, j'ai un qui parle. Je te couvre Dédé, comme je peux. Viens vers moi. Gars, moi aussi, j'ai la vue sur toi. A ah. terre. Voilà, à toi. Magnifique. Les gars, les gars, venez, venez. Ils sont, ils sont là, ils sont là. On va le sacre, les gars, on va youer le sacre. Udo, tipe toi Viens, toi toi celui que j'ai tué c'est pas le... Y'en a, y a ce même -il derrière le mur là Il est là, je le vois oh, es es es Il est down, là, il, là, là, il, là, là. Est down. il est down Il peu, est down, il est down Il est crack derrière, il est crack il est crack Chaud Bien joué ça Les gars, maintenant, ce qu'on fait... Hop On retourne ça me avec Je me vais mettre une boîte de plaque, je vais mettre une boîte de plaque Ah, j'entends un jump fumé derrière moi Je reviens, Gun Regarde par la fenêtre, ça arrive vers toi, ça arrive vers nous, ça arrive vers nous. Vous faites partie des dix derniers. C'est rentré. Moins 1 c'est des tryharders, c'est les gars. Déplacez-vous, les gars. Trouvez-les. Dors, dors, dors, dors. Ils sont dors, ils sont dors. Je nous mets une frappe dessus. Dors, là-bas. Boîte de munitions, les gars. Boîte de, de munitions. On garde la hauteur, les gars. On est bien. Tous à l'auteur. On compte tous les uns sur les autres. C'est monté les gars, c'est monter l'escalier ouais. oh, ouais. C'est bon, bon, je suis là. Nice. Les gars, je vous, mets, je vous mets une frappe dessus. Commencez à vous déplacer direction ouest. Ok Vous me suivez Vous voulez me suivre pour le, pour le move Vas-y, vas-y. Vas suivez-moi les gars, suivez-moi. Tous derrière moi. Ouest, on va à fond. On est en 3v2v1. 4v1v1 V1 même. Allez, c'est la win, c'est pour nous, je vous l'avais promis. Suivez-moi. On, passe, on prend un peu de gaz, c'est pas grave. Auquel vous la... vous me suivez. a un mec juste au-dessus de moi, sur le caillou, on l'explose. Il en reste plus qu'un, il est sûrement dans les maisons derrière vous. Faites gaffe, station essence, station essence, Dédé. Il, il a préféré mourir du gaz. Allez. Bien joué C'est moi qui t'amène au top 1 Icona. GG les gars, le top 1. Bien joué. Mais la vérité, ah. si on se suit, on est, on joue comme ça, collé serré, voilà qu'on gagne. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr, mon ref. 9952 dégâts, c'est beaucoup quand même. Hein. Ce, mat ouais. Ce matin, j'ai fait une 1v2 à 30 kills, gros. 9500 9 dégâts. 9500 Ouais, c'est ma plus grosse game. J'avais jamais fait plus.